Déclaration de la Coalition pour la Nouvelle République sur l'état de la nation. Peuple gabonais, chers compatriotes, à l'instar de toute la communauté nationale, la Coalition pour la Nouvelle République est vivement préoccupée par le tableau chaotique que présente notre pays depuis l'avènement des usurpateurs à la tête de l'État. Le Gabon est aujourd'hui un pays profondément détruit, ruiné, délabré, avec une dette colossale de plus de 7 000 milliards sans que le commun des Gabonais n'en perçoive le bienfait le déficit des infrastructures routières, hospitalières, scolaires, l'absence d'une politique de logement, de la souveraineté alimentaire et des transports urbains pérennes viennent allonger la liste des signaux qui annoncent la perte du Gabon. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement des usurpateurs vient aggraver son œuvre destructive en programmant des mesures renforcées au motif prétendu de lutter contre la COVID-19. À ce sujet, un penseur de l'Antiquité a dit Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Le peuple gabonais a encore appris à ses dépens de nouvelles mesures illégales prises précipitamment par trois membres du gouvernement des usurpateurs sous le prétexte désormais fallacieux de la lutte contre la Covid-19. Ainsi, ont-ils décidé sans aucune explication de faire passer le test PCR de la gratuité au paiement désormais d'une somme de 20 000 francs CFA, de 20 000 francs CFA à 50 000 francs CFA pour le test VIP de conditionner l'accès aux édifices et aux services publics à la présentation désormais d'un test PCR en cours de, validé, de validité ou de la carte de vaccination, de la levée sectorielle du couvre-feu uniquement pour les personnes vaccinées. Ces nouvelles mesures, faut-il le rappeler, viennent renforcer le dispositif suffisamment contraignant déjà en vigueur depuis 19 mois, en l'occurrence le confinement et le couvre-feu qui sont les plus longs du monde, alors que d'autres pays africains sont revenus à la vie relativement normale. En effet, depuis mars 2020, les Gabonais subissent les affres économiques et sociaux délibérément imposés par le gouvernement des usurpateurs, la restriction de leur liberté individuelle notamment la liberté de circuler et la violation du droit au rassemblement à caractère politique, associatif ou culturel. En prenant ces nouvelles mesures, le gouvernement des usurpateurs a instauré au sein de la République un climat d'apartheid entre les Gabonais vaccinés et ceux qui ne le sont pas, renforçant ainsi les divisions déjà créées par les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Sous le prétexte de combattre la pandémie, le gouvernement des usurpateurs, dans son incompétence notoire et son amateurisme connu de tous, a pris, sur la base d'un simple bout de papier, la décision d'escroquer davantage les Gabonais et les Gabonaises en faisant de la COVID-19 son fonds de commerce. Dans sa volonté résolu, résolument machiavélique de nuire à tout prix aux intérêts des populations, le gouvernement des usurpateurs a sapé la disposition constitutionnelle fixée à l'article 47 et qui édicte, je cite, « les contraintes imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et de la défense nationale » relève du domaine de la loi de telles mesures qui devraient faire l'objet d'un projet de loi adopté en conseil de ministre et transmis ensuite au Parlement ne peut pas être prise de manière cavalière et faire l'objet d'application en agissant avec une telle légèreté, le gouvernement continue de braquer ce qui pouvait encore rester de liberté aux citoyens, de plus en plus réduits à se constituer en clientèle forcée de la COVID-19, qui, visiblement, est devenue une épicerie où le chiffre d'affaires semble l'objectif à atteindre. La Coalition pour la Nouvelle République juge ces contraintes hautement dangereuses, non seulement pour leur caractère liberticide, mais encore parce qu'elles sont une occasion de spolier une fois de plus les Gabonaises et les Gabonais, déjà assez précarisés. Les familles gabonaises vivent déjà une situation de pauvreté extrême et de de jour en jour. Ces mesures sont dangereuses pour ce qu'elles sont une occasion de renforcer les clivages sociaux que d'autres pratiques ont déjà créé En vérité, l'objectif visé par le gouvernement des usurpateurs reste cette volonté de pousser les Gabonaises et les Gabonais vers l'obligation vaccinale, à moins que l'objectif inavoué soit de renflouer une trésorerie exsangue, comme tous les Gabonais le savent. C'est le lieu de rappeler au gouvernement des usurpateurs que les Gabonaises et les Gabonais ne sont pas à brader comme des vulgaires richesses matérielles. Certes, devant la menace de la Covid-19, le vaccin semble une des solutions, mais son administration doit se justifier dans un cadre légal où la liberté du patient ne doit pas être méprisée. La Coalition pour la Nouvelle République dénonce une fois de plus les manœuvres du gouvernement des usurpateurs qui n'a pour lévier que, que la gouvernance et la répression, la violence, l'intimidation, le chantage et la précarisation du peuple gabonais. Au regard de ce tableau sombre qui inquiète la nation tout entière, la Coalition pour la Nouvelle République, Invite enfin les Gabonaises et les Gabonais à un sursaut patriotique, à rester mobilisés et unis pour protéger leurs droits fondamentaux. Comme l'a dit Martin Luther King, chacun a la responsabilité morale de désobéir à des lois injustes.